Salut tout le monde, c'est Winman, content avec vous. Grosse journée aujourd'hui. Pour ceux qui sont sur Instagram, vous avez vu la nouvelle. Nouveau commanditaire pour Winman, une compagnie d'engrais. Et oui, en anglais, vous connaissez ça On entend ça avec Mr. Kennec du du Wormcasting. Mais ben là, c'est fait au Québec. Vermibec. Vermibec worm Casting en français, de l'engrais de verre de terre producteur de vermi-compost, merci à Vermibec, on va essayer ça, mais écoutez, dans ce sac-là, c'est seulement seulement de l'engrais de verre de terre, c'est aucun autre nutriment, donc on va tester ça, on n'utilisera pas les nutriments RIMO, on sait que RIMO c'est des petites bouteilles, et on mélange ça là, avec de l'eau, aucun problème, aucun problème avec euh, Remo Nutriments. Euh, là, présentement, euh, tous ces clones là n'ont jamais été nourris. On ont seulement reçu de l'eau avec un pH entre 6 et 6.5. Et là, on va euh, transplanter, transporter, je me trompe tout le temps, transplanter les plantes, transporter les plantes dans un contenant plus gros. On a les solo Cup ici. On peut voir les racines. Il y en a qui ont eu des plus belles racines que d'autres. Huit, euh, 8, 8 clones seulement vont être euh, transplantés et euh, toutes les autres, on va les tuer. La formule, la formule avec euh, vermibec, ben écoutez, 20/80. Il faut donner 20% de produit de vernebec avec 80% de terre. On mélange le tout et supposément euh, selon la grosseur de nos contenants, euh, ça va faire toute la run. Vous avez bien compris, on mélange l'engrais de verre de terre. pas compliqué, c'est de la marbre. C'est de la marbre de verre de terre. C'est pas compliqué, là, on, va, on va se dire vraie chose. 20% de ça, de quantité un cinquième de ton contenant, 1 sur 5, 20%, tu mélanges ça avec ta terre, 80%, 4 cinquièmes. Parce que si tu mets plus de ça, là, ça sert à rien, tu sais, tu n'en amasses. que 20% de ça, tu changes ta lumière à un moment donné pour quand tu t'en vas en floraison. Tu n'as pas besoin de rien changer, tu fais juste donner de l'eau entre 6 et 6.5. Et... Le propriétaire m'a dit qu'il fallait que je tienne ma terre peut-être un petit peu plus humide qu'à l'habitude. On attend que ça soit vraiment sèche avec les nutriments synthétiques. Ben là, on parle de produits biologiques, hein? c'est vraiment biologique. Euh, écoutez, c'est pas compliqué, il me l'a dit comment il faisait ça. Il prend de la marde de cheval, il mélange ça avec de la marde de vache. Puis il me demande pas comment il fait, mais il mélange ça avec de la marde de poule il doit scraper, scraper le plancher mon homme il doit ramasser ça sur le plancher euh, poule vache, cheval, mélange ensemble le gars il fait un élevage de verre de terre il donne ça à manger à ses verres de terre pis ses verres de terre il chie de la marde A1 ok pis le gars il récupère la marde A1 c'est ça qui est là-dedans. Tu veux ça, toi, bro? La super merde. Fait que, écoute, moi, je suis vraiment impressionné de ça. Euh, ça a déjà été prouvé. Euh, mais nous, ici, à woodman on veut le voir. On veut le voir de nos yeux. Euh, si c'est vrai que seulement 20% de ce produit-là est un produit formidable, on va le voir tantôt. Mélanger avec 80% de terre si ça va faire toute la run. Ben écoutez, on va voir. Alright! Donc c'est le temps là de faire mes choix. Et je vais faire mon mélange de terre. Avec ce caca de verre de terre là. Transplanter ça dans des contenants de 1 litre. Donc 8 selon, seront sélectionnés. Manque d'espace. Et de toute façon, il faut faire un choix. Mais ces plantes là sont toutes en double et en triple. Alright, gang! On se revoit bientôt, immédiatement. Alright gang, donc je me suis installé avec euh, mon sac de verre bec l'engrais de verre de terre. Mes contenants <coughs> d'un litre. Donc présentement, euh, je vais mettre 20% dans ce contenant-là. Puis après ça, je vais transplanter ça dans un 5 gallons Et on va refaire la même formule là. Euh, 20%, 80%. Euh, le sac que je vous ai montré, qui est ici, ça, ce sac-là, c'est exactement la quantité 20% pour un contenant de 5 gallons. Donc, euh, format idéal là, pour le 5 gallons. Donc Je vais l'utiliser quand je vais le transplanter dans un 5 gallons. Et puis, euh, pour le contenant de 1 litre, je n'utiliserai pas là, euh, mon sac, je vais plutôt prendre là, euh, ce sac-ci en, en vrac et puis euh, je vais en mettre une certaine quantité, un 20%. Donc on va mettre le sur le cop dans le 1 litre. Vous allez me dire, euh, Winman, mettez donc tout de suite dans un 5 gallons. Euh, ça va être réglé. Je n'ai pas d'espace pour mettre 8, 5 gallons. Je n'ai pas d'espace présentement, je n'ai pas de tente disponible. Donc, euh, aussitôt que j'ai une tente est disponible, on va prendre un plus gros format. J'ai une tente deux pieds par deux pieds pour m'occuper de mes clones. Donc, euh, je vais faire mon mélange avec la terre. Et puis, euh, éventuellement, éventuellement, on va aller dans un 5 galons. Alright, gang. On se revoit un peu plus tard. Vermibec. Et voilà le résultat. Les 8 clones choisis. Il y a deux triple burger, 2 Mendo Animal Cookie et quelques autres. Toujours avec la lumière de Vipar Spectra, la XS1000. Et merci au nouveau commanditaire. Vermibec avec son engrais de verre de terre, Wormcasting. Vermibec à Saint Placide à côté d'Oka. Si vous passez à Oka, vous pouvez passer à Vermibec, aller chercher votre sac. 20% de ce produit-là, mélangé avec de la terre. 20%, un cinquième, mélangé avec de la terre. On a juste le pH entre 6 et 6.5. La lumière, présentement, 16 heures, allumé 8 heures, éteinte. Et après le cycle de 16-8, on va passer en 12-12. Et avant de passer en 12-12, on va changer nos contenants en 5 gallons je ne l'ai pas fait immédiatement parce que j'ai pas d'espace j'ai seulement une tente 2 pieds par 2 pieds présentement de disponible donc euh, ces 8 clones là éventuellement vont tous passer en floraison donc c'est vraiment une sélection là, de 8 plantes et euh, ben c'est ça merci encore vraiment à Vermibec on va voir le résultat je suis ça a été prouvé que ça fonctionne. J'ai vraiment hâte de voir. Je connais le triple burger, le Mendo Chino Animal Cookie. Euh, je les ai faites en floraison une fois. Donc j'ai vraiment hâte de voir la, la, la différence. Euh, C'est sûr que je ne suis pas encore là, assez expert pour être assez std. Peut-être que j'ai hâte de voir le résultat. J'ai vraiment hâte de voir le résultat. On arrose tout simplement. Tout simplement. J'ai fait le mélange 20-80. On met de l'eau à 6, 6.5. Je ne sais pas je l'ai dit. J'ai recommencé cette partie de vidéo. Assez souvent, merci. Et, euh, that's, it. that's it. Nouveau commanditaire. Merci à, à Vermibec. Allez sur son site internet. Vermibec. Allez à Saint-Placide. Allez chercher votre sac. Même un site internet, Vermibec. On va regarder le résultat ensemble. On va passer ces 8 clones-là en floraison. 100 mètres de nutriments remo. 100 mètres de nutriments synthétiques de aucune bouteille, aucun autre produit à part de la marde de verre de terre de haute qualité. Ok, C'est de la haute qualité. Alright gang, Vermibec, merci. On a hâte d'avoir le résultat. Merci à Vipar Spectra pour la XS1000 que vous m'avez donnée il y a deux ans. Alright. Ciao, ciao. Hey, un commentaire! Y croyez-vous? Y croyez-vous à Vermibec? Aucun autre supplément! Quand je vais transplanter ça dans un 5 gallons, ça va être un sac complet comme ça, que je vais mettre, mélanger avec de la terre dans le 5 gallons, et puis ça va faire le 20% ça. Alright gang, ciao ciao!